Voilà, donc on va commencer ce cours à propos de la vascularisation et de l'innervation du membre supérieur. C'est un cours extrêmement important. On le garde à la fin, une fois que vous avez tout le bagage nécessaire pour comprendre justement les euh, tout, euh, tout ce qui concerne la vascularisation et Donc vous avez maintenant le bagage concernant l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie. Et on a même parlé des différentes régions euh, la dernière fois. Donc vous avez tous les ingrédients pour que vous puissiez suivre correctement ce chapitre de vascularisation et d'innervation euh, du membre supérieur. On va commencer bien entendu par la vascularisation. Et la vascularisation, comme vous le savez, il y a trois types de vaisseaux. Il y a les artères qui conduisent du son oxygéné. Il y a des veines qui conduisent le son désoxygéné dans le sens opposé. Et il y a les lymphatiques dont on va parler tout à l'heure. On va commencer par la vascularisation artérielle et tout l'arbre artériel du membre supérieur est représenté sur cette diapositive. En principe, dans tous les bouquins d'anatomie, les artères sont représentées en rouge. Là, on a exprès euh, représenté tout l'arbre artériel, mais de différentes couleurs pour euh, justement euh, distinguer les différentes artères les unes des autres. En fait, vous avez là le vaisseau représenté en jaune, c'est ce qu'on appelle l'artère subclavière, qui se poursuivra au-dessous de la clavicule par l'artère axillaire, qui est en fait le point de départ de toute la vascularisation artérielle du membre supérieur. L'artère axillaire se poursuivra par la suite par l'élément ici en rouge, l'artère brachiale, qui arrivée au niveau du pli du coude va se terminer en se bifurquant, en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère radiale du côté latéral et l'artère unaire du côté médial. Ces deux artères vont par la suite s'anastomoser d'une façon particulière, formant des arcades qui, elles, assureront la vascularisation de la main et des doigts. Et nous allons donc parcourir, parcourir ces différents vaisseaux, euh, un à un, et on va commencer. Par l'artère subclavière. L'artère subclavière ne fait pas partie de la vascularisation euh, à proprement parler du membre euh, du membre supérieur, mais euh, c'est elle qui donnera naissance à l'artère axillaire et c'est elle qui participera à la constitution de ce qu'on appellera tout à l'heure le cercle artériel euh, anastomotique de l'épaule qui euh, joue un rôle important euh, pour la, la vascularisation euh, du membre. Et là, sur cette diapositive, on a représenté les deux côtés. Vous avez là euh, l'artère axillaire du côté droit, euh, faisant suite à l'artère subclavière du côté droit. Vous avez ici l'artère subclavière euh, du côté gauche. Pourquoi on a représenté les deux côtés? Parce que l'origine de l'artère subclavière n'est pas la même. Du côté, euh, du côté gauche, l'artère subclavière gauche prend naissance directement, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, de la crosse de l'aorte et Elle va aller euh, décrire une courbe concave en bas pour se terminer à la partie moyenne de la clavicule et se poursuivre par l'artère axillaire. Par contre, euh, du côté droit, l'artère subclavière ne va pas prendre naissance directement de la crosse de l'aorte mais plutôt de ce qu'on appelle le brachiocéphalique, n'est-ce pas, euh, qui va lui se diviser en artère carotide primitive et en artère subclavière droite, qui, elle, va décrire la, la même euh, c'est-à-dire euh, courbe que du côté gauche, courbe concave en bas, pour se poursuivre à partir du milieu de la clavicule par l'artère axillaire. Euh, qui sera à l'origine, comme on a dit, de la vascularisation du membre supérieur. Donc, au cours de son trajet, l'artère subclavière va donner plusieurs branches collatérales dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du cours, on, on le verra avec l'anatomie euh, de la région sus, euh, susclaviculaire par la suite. Mais par contre, ce qui est important euh, à retenir, c'est que ces branches collatérales de l'artère subclavière vont s'anastomoser avec les branches collatérales de l'artère axillaire, certaines branches collatérales de l'artère axillaire, pour former, vous arrivez à voir ici sur la diapo, un cercle artériel autour de l'articulation de l'épaule, et nous allons y revenir. Alors, on va maintenant, euh, après la description de l'artère subclavière, aborder l'artère axillaire, et euh, on va à chaque fois suivre le même plan description de, de, de, de chaque artère. On va d'abord parler de son origine, son trajet, sa terminaison, ses branches collatérales, ses branches terminales et ses rapports. Donc concernant l'artère axillaire, quelle est son origine? L'origine de l'artère axillaire, c'est bien entendu là où se termine l'artère subclavière. Avec l'artère subclavière, on a parlé de son origine tout à l'heure, on a dit qu'elle se termine euh, en regard de, de, de, de la face inférieure de la clavicule euh, et plus exactement au niveau du milieu de la clavicule. Donc à partir de là, euh, on ne parle plus d'artère subclavière. Elle est là, à partir du milieu de la clavicule, elle va changer de nom et portera alors le nom d'artère axillaire qu'on est en train d'étudier. Sur cette diapo, la clavicule est réséquée et retirée pour qu'on puisse voir. Là où l'artère subclavière va se prolonger par l'artère axillaire. Donc, quelle est l'origine de l'artère axillaire? C'est l'artère subclavière à partir du milieu de la clavicule. Elle est dite artère axillaire parce qu'elle chemine au niveau du creux axillaire. Tout simplement. Donc, origine artère subclavière, terminaison, ou plutôt situation, c'est le, le, le, le creux axillaire. Euh, à partir de son origine, l'artère axillaire va décrire un trajet euh, qui sera différent selon la position du membre. Euh, quand on est euh, en position anatomique, c'est-à-dire euh, avec le, le, le membre pendant le long du corps, eh bien, l'artère axillaire, comme c'est représenté ici, elle décrira bien entendu un trajet vertical. Quand, par contre, on est en position opératoire, c'est-à-dire le membre en abduction à 90 degrés, c'est la position B, là, sur le, la diapo, eh bien, l'artère axillaire aura cette fois euh, un trajet qui sera horizontal. Et bien entendu, si on, on met le, le membre en abduction, eh bien, l'artère le, le, axillaire décrira un trajet ascendant. Donc, tout dépend de la position du membre. Euh, donc, après avoir parlé de l'origine, la situation et le trajet de l'artère, Sachez que l'artère axillaire peut être divisée en trois segments. Ils sont représentés sur cette diapositive. Vous avez là le segment 1, le segment 2 et le segment 3. Cette segmentation de l'artère axillaire, c'est en fait par rapport à ce qui est représenté sur cette image, et que vous avez certainement reconnu, c'est le muscle pectoralis minor. Vous avez ici le muscle pectoralis minor, encore enveloppé de son aponevrose, qui s'insère sur les côtes et qui se termine ici sur le processus coracoïde. Euh, il va donc se projeter sur l'artère axillaire, qui est donc cachée en partie ici par le muscle pectoralis minor. On aura donc à décrire une partie de l'artère axillaire qui sera située au-dessus du pectoralis minor, c'est le segment 1, une partie qui sera située derrière le pectoralis minor, c'est ce qu'on appellera le segment 2 et une partie qui sera située au-dessous du pectoralis minor c'est ce qu'on appellera le segment 3. Donc, la segmentation, les différentes parties dépendent de la projection de l'artère axillaire par rapport au pectoralis minor. Alors, maintenant, au cours de son passage, l'artère axillaire va donner plusieurs branches collatérales. C'est-à-dire des branches qui vont prendre naissance de l'artère axillaire alors qu'elle qu n'est pas encore terminée. Par opposition aux branches terminales euh, qui seront donc les, les, les, les branches qui vont euh, naître de l'artère, mais une fois qu'elle est complètement finie, d'accord, qu'elle se termine. Et donc, quelles sont les branches collatérales de l'artère axillaire Les branches collatérales sont au nombre de six. Je ne vais pas vous demander de les retenir, mais je vais je vais les citer pour vous. Quelles sont ces branches collatérales Il s'agit de l'artère euh, thoracique supérieure. Si on a à les citer de haut vers le bas, il va s'agir de l'artère thoracique supérieure ou thoracique suprême. Puis, l'artère ici, dite acromiothoracique, parce qu'elle se divise en une branche destinée à l'acromion et une branche destinée au thorax. L'artère, par la suite thoracique latérale ou mammaire externe, puis l'artère subscapulaire, là, qui donnera l'artère circonflexe scapulaire et l'artère thoraco-dorsale. Les deux autres branches collatérales sont deux artères qui vont contourner le col chirurgical de l'humérus. et On parlera alors de l'artère circonflexe humérale antérieure et l'artère circonflexe humérale postérieure contournant toutes les deux le col chirurgical de l'humérus. Donc, il y a six branches collatérales destinées à la vascularisation de la région de l'épaule, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, les muscles de la région de l'épaule, mais aussi la glande mammaire. Ces différentes branches collatérales seront euh, aussi responsables de la vascularisation de la glande mammaire. Euh, cela nous amène à parler des anastomoses euh, autour de l'épaule. En fait, ces différentes branches collatérales, Vont, euh, contourner, passer, euh, par en avant et en arrière de l'articulation de l'épaule. Comme par exemple sur cette vue postérieure, où on voit l'artère ici, circonflexe scapulaire, qui contourne le bord axillaire de la scapula. On la voit ici sur la vue antérieure. Et à partir de là, elle va s'anastomoser, comme vous voyez sur cette diapo, avec une branche venant elle, de l'artère subclavière. Et donc, il y aura, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une anastomose entre les branches collatérales de l'artère subclavière, celle-là, qui va aller s'anastomoser avec la circonflexe scapulaire. Mais il y a aussi d'autres anastomoses. Il se constituera donc un cercle artériel autour de l'articulation de l'épaule. On le voit bien ici sur cette vue postérieure de la région scapulaire. On reconnaît là l'artère circonflexe scapulaire, s'anastomosant à plein canal avec une artère venant, elle, de l'artère subclavière. Alors, tout cela fait que euh, autour de l'articulation de l'épaule, il y aura un cercle artériel anastomotique euh, qui est très important et qui va constituer ce qu'on appelle des voies de suppléance. Je vais m'expliquer. Alors Je reviens à la diapo de tout à l'heure. Supposons qu'il y a un obstacle ici au niveau du segment 2 de l'artère axillaire. Eh bien, le sang voulant passer par l'artère axillaire va rencontrer un obstacle, je une thrombose ou une plaie qui a été ligaturée. Donc, il ne pourra pas, euh, c'est-à-dire, continuer son chemin. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est par exemple de revenir, de suivre la, la branche collatérale de l'artère subclavière, puis passer à contre-courant au niveau de l'artère, par exemple, ici, circonflexe scapulaire. Et puis, retrouver là, à contre-courant, l'artère axillaire et continuer justement le chemin vers le bas. Donc, finalement, ça permet de court-circuiter un éventuel obstacle ou une plaie qui a été fermée, ligaturée chirurgicalement. C'est important, c'est comme quand il y a un embouteillage, vous êtes bloqué. Et donc, la seule solution pour euh, continuer à avancer, c'est de prendre une, une route secondaire. Donc, vous prenez une petite ruelle et vous court-circuitez l'obstacle et euh, voilà le problème est résolu. Et donc, heureusement que ces anastomoses périscapulaires existent. Et ce qu'on vient de dire maintenant, autour de l'épaule, existe aussi autour du coude, autour de la de, de, du poignet et même au niveau du membre inférieur, autour de la hanche, autour du genou, autour de la cheville. Donc, autour de toutes les articulations, existent des cercles artériels anastomotiques entre l'artère en amont, c'est-à-dire euh, euh, euh, supérieure, et l'artère en aval, l'artère qui suit. Donc il y a toujours des anastomoses autour des articulations dont le but est de constituer ce qu'on appelle des voies de suppléance, autrement dit des voies de secours en cas de lésion d'une artère. Et ça permet de sauver parfois le membre d'une nécrose éventuelle. Voilà donc concernant ces voies de suppléance arrivant maintenant à la terminaison. Donc on a parlé de l'origine de l'artère axillaire, son trajet qui, qui diffère selon la position du membre, ses segments, ses branches collatérales et euh, le, le, le cercle artériel autour de l'épaule. Maintenant, où se termine l'artère axillaire Elle se termine là, là où elle va, juste après, une fois qu'elle aura dépassé le bord inférieur du muscle ici que vous avez reconnu, le pectoralis major. Eh bien, elle va là encore changer de nom. L'artère que vous voyez là, qui est située juste au-dessous du bord inférieur du pectoralis major, n'est plus l'artère axillaire. L'artère axillaire s'est terminée à ce niveau pour se continuer avec une autre artère qui aura plutôt le nom d'artère brachiale. Artère brachiale ou artère humérale euh, qui, elle, va cheminer au niveau du bras. Alors maintenant, quels sont les rapports de l'artère axillaire, c'est-à-dire elle entre en contact avec quoi On a dit qu'elle est située au niveau du creux axillaire. Et donc elle va entrer en contact avec les parois du creux axillaire et avec le contenu du creux axillaire. Les parois du creux axillaire, on les a déjà vues, on a quatre parois avec une base et un sommet, on revient on revient pas là-dessus. Et donc euh, la paroi antérieure sera bien évidemment euh, un rapport antérieur de l'artère, la rapport postérieure un rapport postérieur, etc. Et puis, l'artère axillaire entrera en rapport avec le contenu du creux axillaire. Et le contenu du creux axillaire, il est fait du plexus brachial, de la veine axillaire et des ganglions euh, lymphatiques au niveau du creux axillaire. Et vous avez ici remarqué que l'artère axillaire, ici bien, en, bien sûr en rouge, constitue l'élément central du creux axillaire. Il est entouré par euh, ce qui est ici représenté en jaune, le plexus brachial, qu'on verra dans, dans quelques instants. Alors que la veine, ici réséquée, on la voit là, euh, constitue euh, l'élément le plus antérieur, et il est donc de situation euh, antérieure, il est en avant, en bas, et en dedans de l'artère axillaire. L'artère axillaire étant l'élément central, comme vous le voyez. On le voit ici parfaitement bien, l'artère axillaire avec son rapport avec le plexus brachial, Elle est entourée par le plexus brachial, la veine axillaire située en avant, en dedans et en bas de l'artère axillaire, euh, quand, quand on est en position opératoire, abduction 90 degrés, et ici représenté en noir le plexus brachial. Vous avez là... Euh, représentation sur un, un, un sujet anatomique, un cadavre, où on reconnaît ici euh, l'artère axillaire. Si on veut euh, voir son origine, ben, on reconnaît là bien sûr l'artère qui lui a donné naissance, l'artère subclavière. On est du côté droit, et donc l'artère subclavière, euh, on l'a dit tout à l'heure, elle vient de la bifurcation du tronc artériel brachiocéphalique en carotide primitive droite que vous voyez là, et en subclavière. Euh, là, bien entendu, vous reconnaissez ici la crosse de l'aorte, le poumon, la cage thoracique étant ici retirée. Et, et voilà, si on reprend, voilà l'artère sous-clavière, qui se poursuit par l'artère axillaire. Et puis l'artère axillaire va se terminer euh, au niveau du bord inférieur euh, du muscle pectoralis major qui est ici récliné pour se continuer par l'artère brachiale qu'on verra tout de suite. C'est compris? Voilà, donc arrivons maintenant à l'artère brachiale. Quelle est l'origine de l'artère brachiale C'est la terminaison de l'artère axillaire. L'artère axillaire se termine à hauteur euh, du bord inférieur euh, du, du pectoralis major. L'artère brachiale va commencer à hauteur du bord inférieur de, du plexus brachial. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit qu'on va décrire les branches terminales de l'artère axillaire. Quelle est la branche terminale de l'artère axillaire Elle n'a qu'une seule. C'est l'artère humérale ou artère brachiale qu'on est en train de voir. On va voir que, par exemple, pour l'artère brachiale, elle va voir deux branches terminales. C'est l'artère radiale et l'artère ulnaire. Mais là, l'artère axillaire n'a qu'une seule branche terminale, c'est l'artère euh, brachiale euh, qui naît à partir du bord inférieur du pectoralis major. Alors, quel est son trajet le, le trajet de l'artère brachiale, on peut bien le déterminer en traçant une ligne allant euh, du milieu de la clavicule. Donc, si vous mettez un point au niveau du milieu de la clavicule et un point au niveau du, du pli du coude, entre deux points, ça vous l'avez appris en géométrie, passe une seule droite. D'accord? Et donc, euh, sur cette droite, du milieu de la clavicule jusqu'au milieu du pli du coude, c'est sur cette droite-là que se projette, n'est-ce pas, l'artère le, le, brachiale cheminant. Euh, comme on l'a dit au niveau du chapitre anatomie topographique, au niveau du canal brachial de Crivelli. Cela ne veut pas dire qu'elle commence à partir du milieu de la clavicule, mais c'est juste pour dessiner la ligne sur laquelle elle se projette. Donc, euh, elle se projette sur la ligne allant du milieu de la clavicule jusqu'au milieu du pli du coude. Alors, maintenant, bon, on fera pareil, on suivra le même plan, on a parlé de son origine, sa situation exacte, c'est au niveau du canal brachial du Crivelli se projetant sur la ligne dont on vient de parler. Maintenant, ces branches collatérales, tout en cheminant au niveau du canal brachial, au niveau du bras, elle va libérer, elle va donner des branches collatérales. Quelles sont ces différentes branches collatérales Une est extrêmement importante. C'est celle-là que vous arrivez à voir. Là, vous avez reconnu l'artère brachiale et euh, pas très loin de sa naissance, elle va donner une branche collatérale que, que j'essaye de suivre par le pointeur et euh, qu'on appelle l'artère brachiale profonde. Donc l'artère brachiale, tout court, donnera naissance à l'artère brachiale profonde. On a eu l'occasion d'en parler quand on a abordé la face postérieure de l'humérus et on a dit qu'au niveau de la face postérieure de l'humérus existe la fameuse gouttière du nerf radial et justement c'est là où passe le nerf radial et le nerf radial justement accompagné de l'artère brachiale profonde. Donc, l'artère brachiale profonde, branche collatérale de l'artère brachiale, va contourner, comme vous voyez ici, l'humérus, et elle va passer plaquée contre la face postérieure de l'humérus au niveau de la gouttière du nerf radial pour, euh, finalement, se diviser en deux branches collatérales de l'artère brachiale profonde. Voilà. Alors, maintenant, il n'y a pas que cette branche collatérale. L'artère brachiale va donner... Un peu plus bas, une autre branche collatérale qui sera dite artère collatérale ulnaire supérieure, puis une deuxième, juste avant le pli du coude qui sera dite artère collatérale ulnaire inférieure. Je ne vous demande pas de retenir ces branches collatérales. Retenez l'artère brachiale profonde, puis sachez qu'il y a plusieurs branches collatérales qui vont naître aussi de l'artère euh, humérale et qui vont... Euh, suivre le trajet de l'artère brachiale euh, vers le bas. Alors, euh, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces différentes branches collatérales, la collatérale une nerf supérieure, la collatérale une nerf inférieure, ainsi que euh, les, les branches collatérales de l'humérale profonde, c'est-à-dire la collatérale radiale et la collatérale moyenne, qu'est-ce qui va leur arriver? Elles vont passer euh, certaines en avant, d'autres en arrière de l'articulation du coude, pour s'anastomoser avec les branches collatérales des artères qui vont suivre, c'est-à-dire de l'artère radiale du côté radial, vous le voyez bien là, et de l'artère ulnaire du côté ulnaire, et il se constituera alors ce dont on a parlé, le cercle artériel péri-anastomotique. Euh, mais cette fois-ci, euh, ça va être de l'articulation du coude. On l'a vu tout à l'heure au niveau de l'articulation de de l'articulation de, de l'épaule, maintenant de l'articulation du coude. Là, ce sont les différentes branches collatérales soulignées. Et l'anastomose périarticulaire dont on vient de parler est bien représentée ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs euh, anastomoses qui se feront là entre les branches collatérales de, de l'artère la, de brachiale et de l'artère ulnaire. Et là, avec les branches collatérales de l'artère brachiale et de l'artère radiale. Ceci dit, si, par exemple, il y a un obstacle à ce niveau de l'artère brachiale, est-ce que euh, le sang ne peut plus passer Si, il peut heureusement passer en empruntant. Regardez, s'il y a un obstacle à ce niveau, le sang peut toujours passer soit par l'artère humérale profonde et continuer justement son chemin pour aller se poursuivre par l'artère radiale, soit par les autres branches collatérales et aller vers l'artère unaire, Et donc, euh, finalement, la circulation euh, va pouvoir être maintenu et donc éviter le, euh, éventuellement euh, la, la, la perte du membre. Voilà. Alors maintenant, où se termine l'artère brachiale Elle va se terminer en deux branches. Ce sont ces deux branches terminales l'artère radiale du côté ulnaire, du côté pardon radial, du côté latéral, et l'artère ulnaire du côté ulnaire, c'est-à-dire du côté médial. Mais où exactement? Elle va se terminer au niveau de ce qu'on a appelé la gouttière bicipitale médiale, encore appelée fosse ulnaire, et plus exactement à un cm au-dessous du pli du coude. Vous avez le, le pli du coude, 1 cm au-dessous. Au niveau de la gouttière bicipitale médiale, se termine l'artère euh, brachiale en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Voilà. Maintenant, quels sont les, les, les rapports, c'est-à-dire avec quoi va entrer en contact l'artère brachiale Tout à l'heure, on a dit que l'artère axillaire existe au niveau du creux axillaire. Ces rapports donc seront représentés par les parois du creux axillaire et le contenu du creux axillaire. On va faire pareil pour l'artère brachiale, sauf que l'artère brachiale ne va pas cheminer au niveau d'une seule région. Elle est longue. Elle va parcourir deux régions. La première région, c'est le bras et Plus exactement, c'est le canal brachial de Crivelli dont on a parlé au niveau du chapitre anatomie topographique. Alors, ce canal brachial de Crivelli, est limité, euh, vous le voyez, vous voyez ici là où ça chemine, il est limité, comme on l'a dit euh, la dernière fois, par le muscle brachialis latéralement, le muscle euh, le muscle brachialis là donc latéralement, le muscle biceps brachial en avant et le septum intermusculaire. Euh, en arrière. Médialement, rien ne le limite, en fait pas rien, mais il n'y a que la peau et la peau névrose. Et donc l'artère brachiale va, cheminer, va, va, va entrer en, repas, en, en rapport ici avec les, euh, ces différentes parois du canal brachial. Elle va aussi entrer en rapport avec le contenu du canal brachial, qu'on a aussi étudié la dernière fois. On a dit qu'au niveau du canal brachial, on retrouve le nerf médian, on retrouve aussi ici en bleu les deux veines brachiales, et on retrouve au niveau de euh, sa moitié euh, supérieure le nerf unier, qui va lui perforer le septum, comme on a dit, et devenir postérieur. Et donc, euh, euh, l'artère brachiale va entrer en contact avec les parois du canal brachial et le contenu du canal brachial. Mais par la suite, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va parcourir, vous, vous l'avez ici sur les différentes euh, sections, euh, le canal brachial. Le canal brachial est représenté ici sur cette section horizontale euh, du bras. On a parlé de ces différentes, ces différentes limites. Et par la suite, on retrouvera l'artère brachiale au niveau d'une autre région qu'on appelle la gouttière bicipitale médiale, limitée latéralement par le biceps brachial et le brachialis et médialement par la masse des muscles épitrocléens. Donc, elle va entrer en contact avec ces différents éléments elle va aussi entrer en contact avec le contenu de cette gouttière bicipitale euh, médiale qui est principalement représentée par le nerf médian, qui est de situation médiale par rapport à l'artère brachiale. L'artère brachiale qui sera bien entendu toujours accompagnée des éléments ici en, en bleu, c'est-à-dire les veines brachiales. Donc, quel, quels sont les, les, les éléments vasculonerveux qui entre en rapport avec l'artère brachiale au niveau de, de, de la gouttière bicipitale, c'est le nerf ulnaire, euh, le nerf pardon médian, médialement, et euh, la, la, la veine, principalement la veine brachiale, le, les deux veines brachiales de part et d'autre. Voilà donc euh, les rapports de l'artère brachiale. Vous avez ici la même chose sur une vue. Euh, sur un sujet anatomique, cadavérique, on reconnaît donc là l'artère brachiale dont on est en train de parler, on est au niveau du bras, et vous voyez ici l'écarteur qui écarte le muscle biceps brachial, le rapport antérieur de l'artère, pour qu'on puisse voir justement le contenu du, du, du canal brachial représenté par l'artère brachiale qu'on est en train d'étudier, euh, la veine ici euh, basilique et là le nerf Médium. Voilà, donc euh, on a terminé l'artère brachiale. Et on, est donc, on va donc maintenant partir à partir du milieu du pli du coude. L'artère brachiale va se terminer un centimètre au-dessous du, au du pli du coude pour se poursuivre par ces deux branches terminales, l'artère radiale du côté latéral et l'artère ulnaire du côté médial. On va commencer par décrire l'artère radiale. Quelle est son origine Son origine, c'est la terminaison de l'artère brachiale, c'est-à-dire au niveau de la gouttière bicipitale médiale, un centimètre au-dessous du pli du coude. Elle va donc cheminer sur une petite longueur au niveau de la gouttière bicipitale médiale, c'est-à-dire la fosse unaire, en avant de la tuberosité radiale que vous avez reconnue à ce niveau. Euh, pour euh, un petit peu repérer... Cette artère, on peut dessiner une ligne. C'est une ligne qui va aller cette fois du milieu du plus du coude. Donc, vous mettez un petit point là au niveau du milieu du plus du coude et un autre point au niveau de la gouttière du pot radial. Nous allons parler de la gouttière du pot radial. C'est là où on peut percevoir le pot radial au niveau, du, au niveau, de, la, de, au niveau de la face antérieure du poignet. Et donc, euh, du côté, bien entendu, latéral du poignet. En mettant un point au niveau de la gouttière du pot radial, où on perçoit le pot, et un point au milieu du pli du coude, on peut tracer une ligne droite sur la peau. Eh bien, cette ligne nous permet de repérer, avec une certaine exactitude, le trajet de l'artère radiale qu'on est en train d'étudier. Au niveau de l'avant-bras, parce que l'artère radiale ne va pas parcourir uniquement l'avant-bras. Elle va continuer son chemin, donc elle est, c'est vrai qu'au niveau de l'avant-bras, elle se projette sur la ligne qu'on vient de citer, mais elle s'arrêtera pas là, elle va contourner le poignet, puis va passer au fond de la tabatière anatomique, on en a parlé, on va la revoir, et elle ne se terminera pas là, elle va carrément perforer le premier espace interosseux que vous voyez là, c'est-à-dire elle va passer entre le premier métacarpien et le deuxième métacarpien, et elle se terminera en constituant l'une des euh, arcades palmaires. Et donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Au cours de son trajet, l'artère radiale, elle pas, on va dire qu'elle n'est pas, pas stable dans sa, sa décision. Au départ, elle est antérieure, d'accord? Elle est antérieure au niveau de l'avant-bras, puis elle va vouloir changer de, de, de position. Elle va devenir postérieure en cheminant au niveau de la tabatière anatomique. Et puis, elle va rechanger -re de décision, elle va de, vouloir redevenir antérieure. Elle va donc perforer l'espace interosseux. Elle va redevenir antérieure au niveau de la pompe de la main pour former l'une des deux arcades palmaires dont on va parler tout à l'heure. Donc, elle est d'abord antérieure, puis postérieure au niveau de la tabatière anatomique, puis antérieure euh, après avoir perforé le premier espace interosseux. Donc, elle se retrouvera donc au niveau de la partie profonde de la, de la loge palmaire moyenne et elle va former euh, l'arcade palmaire profonde avec le rameau palmaire profond, branche de l'artère ulnaire, et cela, on va en reparler tout à l'heure avec euh, la vascularisation de la main. C'est sa terminaison, bien entendu. Alors maintenant, au cours de ce trajet, on vient de voir qu'elle a parcouru, elle est passée par plusieurs régions. D'abord, la fosse unaire ou couture bicipitale médiale, puis l'avant-bras au niveau de la loge antérieure, puis la tabatière anatomique, puis le premier espace interosseux, puis la loge palmaire euh, moyenne. Donc, elle est passée par plusieurs régions anatomiques. Au cours de ce trajet, elle va donner plusieurs branches collatérales. Il y a des petites branches qu'on ne va pas citer, qui n'ont pas de grande importance, et il y a des branches euh, qui ont un certain calibre et euh, que, qui sont au nombre de cinq, principalement, et que, que je vais vous montrer. La première, euh, c'est ce qu'on appelle l'artère, c'est celle-là, vous, vous avez reconnu bien entendu ici l'artère radiale, et la première branche collatérale qui prend naissance de l'artère radiale, c'est celle-là que je suis en train d'indiquer avec le curseur et qu'on appelle « artère récurrente radiale ». Récurrente, pourquoi euh, C'est-à-dire, l'artère radiale, elle, a, euh, elle, elle décrit un trajet descendant vers le bas, alors que sa première branche collatérale, elle va plutôt décrire un trajet ascendant vers le haut. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est récurrente, c'est-à-dire comme si elle revient vers l'arrière. C'est l'artère récurrente radiale. On, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais sans lui donner de nom. On avait dit d'ailleurs qu'à partir de l'artère radiale euh, va prendre naissance une branche collatérale qui va s'anastomoser avec les branches collatérales de l'artère brachiale profonde pour participer à la constitution du cercle anastomotique périarticulaire. Et donc, vous voyez donc l'intérêt de cette artère récurrente, c'est-à-dire qui revient vers l'arrière pour aller s'anastomoser autour du coude avec les branches de la brachiale. Donc, première branche collatérale, artère récurrente radiale. Puis, remarquez une chose, tout au long de l'avant-bras, l'artère radiale ne va presque pas donner de branches collatérales de calibre conséquent. Elle donnera bien sûr des petites branches destinées à la vascularisation des muscles, à la vascularisation euh, de, de, de, de, de, de tous les tissus au niveau de l'avant-bras. Mais ce ne sera pas des branches collatérales de grand calibre. Euh, ce n'est qu'une fois arrivée à proximité du poignet qu'elle va donner d'autres branches collatérales intéressantes à décrire. Donc, elle donnera, elle donnera à proximité du poignet un rameau carpien palmaire. Le voilà. Ce rameau carpien palmaire, il est d'une extrême importance. Il va euh, former avec l'artère euh, une nerf, l'arcade palmaire. Euh, en fait, il y a tout d'abord, le rameau carpien palmaire qui est important, mais qui va former, là, on le voit, il est petit. On ne parle pas ici du rameau euh, palmaire superficiel, mais le rameau carpien palmaire, il est là, il est, il est petit. Il va s'anastomoser ici avec un rameau carpien palmaire venant de l'unaire pour former cette arcade, euh, qui sera dite arcade carpienne palmaire et qu'on va revoir avec la vascularisation de la main. Elle est importante, cette arcade mais pas aussi importante que l'arcade palmaire superficielle dont on parlera par la suite. Donc le premier rameau, c'est le rameau carpien palmaire qu'on voit à ce niveau. Il, il n'est pas très gros, mais il a quand même une certaine importance. Le deuxième rameau, euh, c'est un rameau vers l'arrière. Il est parallèle à celui-là, mais cette fois-ci vers l'arrière, et qu'on appellera le rameau carpien dorsal, qui va passer vers l'arrière participant à la formation de l'arcade euh, carpienne dorsale cette fois-ci, on va le, le revoir tout à l'heure avec la version de la main. Par contre, le plus important, c'est celui que, dont je viens de vous parler, c'est celui-là, c'est ce gros vaisseau, cet important vaisseau qu'on appelle le rameau palmaire superficiel, euh, qui prendra naissance euh, de l'artère radiale et qui va former, comme vous voyez ici, avec l'artère ulnaire, là, une arcade d'une extrême importance, c'est l'arcade palmaire superficielle de la main. Qui, qui, qui prendra euh, une grande part dans la vascularisation de l'homme. Et la dernière branche collatérale de l'artère radiale, elle sera ce rameau-là, c'est-à-dire l'artère principale du pouce. Donc, pour récapituler, il y a une branche collatérale euh, qui va naître au voisinage du coude, qui sera dite artère récurrente, qui participera à la formation du cercle artériel autour du coude, puis plus rien au niveau de l'avant-bras, ou presque, c'est-à-dire pas de vaisseau de grand calibre, et c'est au voisinage du poignet qu'elle va donner tout d'abord un rameau carpien palmaire, et un rameau carpien dorsal qui n'est pas représenté ici, mais qui, part, qui va cheminer en arrière du poignet, et puis le fameux rameau palmaire superficiel avant de donner sa dernière branche, une branche destinée au pouce qui sera dite artère principale du pouce. L'artère principale du pouce et le rameau palmaire superficiel sont les deux branches les plus importantes à retenir. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas les oublier parce qu'on va voir tout à l'heure que ce sont ces deux branches qui vont participer à la vascularisation de la main et nous y reviendrons. Voilà, donc maintenant, après la, la, la description des, des branches collatérales euh, de l'artère radiale, on va parler des rapports. On fera pareil. On vient de dire que l'artère radiale va parcourir plusieurs régions. Euh, L'avant-bras, le poignet, la tabatière anatomique, l'espace interosseux, puis la loge palmaire euh, moyenne. Donc, elle va, elle va entrer en rapport avec les constituants de ces différentes régions. Euh, au niveau de l'avant-bras, la, de qu'est-ce que vous devez retenir? La principale des choses à retenir au niveau de l'avant-bras, c'est que l'artère radiale a pour principal rapport euh, un muscle qui va l'accompagner sur toute sa longueur au niveau de l'avant-bras. On dit que c'est son muscle satellite. Quand on cherche l'artère radiale, on n'a qu'à trouver ce muscle, le récliner, et on trouvera l'artère radiale. Le muscle satellite, c'est-à-dire accompagne sur toute la longueur de l'avant-bras, l'artère radiale, c'est le muscle brachioradial. C'est le muscle brachioradial que vous arrivez à voir à ce niveau. C'est le muscle satellite, et ça, vous ne devez en aucune façon l'oublier. Le muscle satellite, comme vous voyez, il va accompagner sur toute la longueur l'artère radiale. Mais il y a une chose. Ce muscle brachioradial, comme d'ailleurs tous les autres muscles de l'avant-bras, il est charnu niveau de sa partie proximale. Comme vous voyez là, de là à là, le muscle brachioradial, il est charnu. C'est la partie musculaire proprement dite. Mais à partir du à partir du milieu à peu près ou du tiers distal de l'avant-bras, il n'est plus charnu. Il devient tendineux. D'accord. Il devient donc tendineux et euh, voilà, il se prolonge vers le bas pour aller euh, chercher sa terminaison. Donc Ici, là où il est charnu, il cache en partie l'artère radiale, il la couvre. Alors que en devenant tendineux, regardez, il, ne, il suit toujours l'artère radiale, mais il ne la couvre plus. Donc l'artère radiale, elle deviendra non protégée par le muscle satellite. D'accord Elle deviendra donc palpable. C'est pour cela qu'elle va finalement au niveau du poignet, euh, elle sera donc perçue. On va le voir dans la diapo suivante. Donc, elle va donc passer successivement, étant toujours accompagnée du braqueur radial, elle va passer successivement autour du supinateur, ici profondément situé, puis le pronateur terrestre, ou rond pronateur, puis le fléchisseur euh, superficiel des doigts, puis le fléchisseur, euh, ou le long fléchisseur du pouce, ici profondément, et puis le carré pronateur. Et elle sera bien entendu toujours accompagnée de ce nerf, c'est la branche sensitive du nerf radial qu'on reverra. Vous avez ici euh, représenté l'artère radiale couverte euh, par le muscle ici euh, brachioradial qui est récliné et accompagnée par la branche sensitive du nerf radial euh, tout le long de son trajet. Ici c'est pareil, donc on voit donc l'artère radiale, mais sur un schéma qui est intéressant, en réclinant le brachioradial, on voit que la branche sensitive d'une radiale va la retrouver pour l'accompagner tout le long de son trajet. Alors pareil ici, mais cette fois-ci sur une coupe transversale. Sur la coupe transversale, on peut reconnaître justement la situation de l'artère radiale là, n'est-ce pas euh, couverte par le brachioradial qui fait partie de, de la loge latérale de l'avant-bras. Et on vient de citer tous les muscles en avant desquels passe l'artère radiale et qui font partie, bien entendu, de la loge antérieure. Voilà. Alors, au niveau de l'avant-bras, finalement, vous avez, j'espère, retenu deux choses par rapport au rapport. Un, son muscle satellite, c'est le muscle brachioradial. Et deux, Accompagné toujours par la branche sensitive du nerf radial. On a aussi expliqué que le muscle brachioradial va devenir tendineux à partir du tiers distal de l'avant-bras. En devenant tendineux, et là on reconnaît le tendon du brachioradial. Voilà la partie sarnue du brachioradial là. Et là, ce qui est en blanc, c'est le tendon du brachioradial. Et l'artère radiale, elle est là, représentée en rouge. Donc, au niveau du, du, du tiers distal de l'avant-bras. Et surtout là, au niveau de la partie antérieure du poignet, il n'est plus couverte par le muscle. Elle sera située entre deux tendons, celui de son muscle satellite, le brachioradial, ici en blanc. Et médialement, cet autre tendon qui fait partie de la loge antérieure de l'avant-bras, c'est lequel? C'est le tendon du muscle flexor carpi radialis au fléchisseur radial du carpe, anciennement appelé grand palmaire. Donc l'artère radiale, au niveau du poignet, au niveau de la face antérieure du poignet, elle ne sera couverte que par la peau et la peau névrose et sera située entre deux tendons, le tendon du brachioradial latéralement et le tendon du fléchisseur radial du carpe médialement. Entre ces deux tendons, il y a une gouttière dans laquelle chemine cette artère radiale c'est dans cette gouttière qu'on peut percevoir les peaux, ou le pot pardon de l'artère radiale quand on met les doigts en crochet donc quand vous mettez vos doigts en crochet entre ces deux tendons entre le, le, le muscle brachioradial latéralement et le muscle euh, flexor carpi radialis et radial du carpe médialement vous pouvez Percevoir, si vous êtes vivant, bien sûr, le pot de l'artère radiale. Pourquoi Parce qu'il elle n'est elle plus couverte par un muscle, il est juste situé entre ces deux tendons que je vous demande de retenir. C'est ce qu'on appelle la gouttière du pot radial. Euh, l'artère radiale étant ici euh, superficielle, couverte que par la peau, eh bien ça a deux applications cliniques. La première application, c'est que son pot, on peut le percevoir à ce niveau. La deuxième application, c'est que quand on a besoin de sang artériel, parfois en réanimation, on a besoin de prélever du sang artériel et non pas du sang veineux. Et donc, parmi les, les, les régions anatomiques où on peut facilement prélever du sang artériel, c'est la gouttière du pot radial. On va donc introduire l'aiguille de la seringue au niveau de l'artère radiale à ce niveau et prélever du sang artériel. Ou alors, mettre un cathéter pour mesurer ce qu'on appelle la pression artérielle et ça, vous allez le revoir en réanimation par la suite. Alors, toujours au niveau du poignet, mais cette fois-ci, après avoir dépassé la gouttière du pot radial, l'artère radiale va vouloir devenir postérieure. Elle va donc contourner le poignet. Elle va contourner le poignet en passant au niveau de la tabatière anatomique. Elle va donc passer sur, euh, sur le fond de la tabatière anatomique, on l'a dit, formée par le scaphoïde, et euh, le trapèze, donc délimité par les tendons destinés au pouce, et on a déjà parlé des limites de la tabatière anatomique. Donc elle va contourner le poignet passant par la tabatière anatomique, puis elle est là, elle va se retrouver ici, entre le pouce et l'index. Elle va encore une fois vouloir changer de position, elle va vouloir devenir antérieure cette fois. D'accord? Elle était antérieure, puis postérieure au niveau de la anatomique, puis elle va vouloir redevenir antérieure. Donc, quelle est la seule solution? C'est de perforer, de traverser la, la, la, le premier espace interosseux. C'est-à-dire entre le premier métacarpien, là, et le deuxième. On va voir ce qui va se passer. Regardez. Voilà l'artère radiale. En passant au niveau de la anatomique, elle va perforer le premier espace interosseux. Et quels sont les muscles qu'on va retrouver au niveau du premier espace interosseux? Parmi ces muscles, il y a le muscle adducteur du pouce. On en a parlé avec les muscles de la longe Ténard. Et le muscle adducteur du pouce, on avait dit qu'il est formé de deux faisceaux. Un faisceau transverse, voilà, et un faisceau oblique. Entre les deux existe un petit, un petit espace. C'est justement entre, entre ces deux faisceaux, au niveau de l'espace situé entre les deux faisceaux de l'adducteur, que... L'artère radiale va perforer le premier espace interosseux pour se retrouver là au niveau de la loge euh, moyenne, mais euh, profonde de la main. Et là, qu'est-ce qui va lui arriver Elle va s'anastomoser, comme vous voyez là, là c'est l'artère radiale, mais là elle va s'anastomoser à plein canal, c'est-à-dire elle va rentrer euh, carrément au niveau d'un autre vaisseau qui vient d'où Qui vient de l'artère urinaire. C'est une branche collatérale de l'artère urinaire. Euh, qui euh, va s'anastomoser avec l'artère radiale, formant l'arcade la, artérielle palmaire profonde cette fois. L'arcade palma, euh, palmaire profonde qu'on voit à ce niveau. Et vous voyez qu'il est bel et bien profonde, euh, comme on vient de le voir. Voilà, alors on a donc fini euh, l'artère radiale, on a parlé de son origine un cm au-dessous du pied du coude, son trajet qui suit la, la, la, la, la ligne allant du milieu du plus du coude jusqu'au milieu, euh, jusqu'au niveau de la gouttière du pour radial, au niveau de l'avant-bras, puis elle contourne le premier, elle contourne le poignet, puis elle passe au niveau du premier espace interosseux et elle se termine en formant l'arcade palmaire profonde au niveau de la loge euh, palmaire moyenne profonde. C'était donc l'artère radiale. Maintenant, L'artère unnaire. L'artère unnaire, vous le voyez très bien, je pense, sur euh, sur cette image euh, qui représente les deux vaisseaux de l'avant-bras. Il y a donc ici l'artère radiale et là l'artère unnaire. Et déjà, le diamètre, il n'est pas le même. L'artère unnaire, elle est la plus grosse, elle est plus volumineuse que l'artère radiale. Et c'est elle qui sera dite artère dominante de la main. Pourquoi D'abord, par rapport à son calibre, qu'on remarque déjà ici, elle est plus grosse que l'artère euh, radiale. Et puis on verra tout à l'heure que c'est l'artère ulnaire qui va former l'arcade palmaire superficielle. Et que c'est cette arcade palmaire superficielle euh, qui sera à l'origine de, de, de, de, de la prise en charge euh, artérielle de la majorité des doigts et de la main. Et il sera dit, et ça, vous êtes. Euh, euh, contraint de le retenir, elle sera dite l'artère dominante de la main. C'est elle qui domine, c'est elle qui, qui vascularise la majorité euh, des de, de, de constituants de la main. Donc, quelle est son origine Son origine, c'est le même que l'artère radiale, c'est-à-dire par bifurcation de l'artère brachiale en deux branches, un centimètre au-dessous du pli du coude, au niveau de la fosse, une nerf ou gouttière bicipitale médiale, ça c'est pareil que l'artère radiale. Euh, son trajet, il est d'abord oblique en bas et en dedans, et, et puis par la suite, elle devient verticale. Elle devient verticale en se projetant sur une ligne, là encore, euh, qui part du sommet de l'épicondyle médial ou épitroclée, jusqu'au niveau de l'os pisiforme. Donc là encore, si vous voulez la repérer, bien vous mettez un point sur l'épitroclé, un point sur le pisiforme, ces deux éléments étant palpables, L'épitroclé et le pisiforme, et vous tracez la ligne allant de l'épitroclé jusqu'au pisiforme. Sur cette ligne se projette la, la, le segment antébrachial, c'est-à-dire de l'avant-bras de l'artère ulnaire. Et quelle est sa terminaison ben on, va, on va la suivre. Voilà l'artère ulnaire à ce niveau. Elle va passer au niveau du poignet, on verra exactement au niveau de quelle région, et elle va s'anastomoser avec ce dont on a parlé tout à l'heure le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale, ici au niveau de la loge palmaire, mais cette fois-ci superficielle, formant l'arcade palmaire superficielle. Donc, elle se termine au niveau de la loge palmaire moyenne. Maintenant, quelles sont ces branches collatérales? Là encore, l'artère, euh, une nerf va donner plusieurs branches collatérales. Certaines sont de calibre euh, donc, on ne va pas les citer. Ils sont destinés à certains muscles, à la peau, euh, etc. On ne va pas en parler. Mais il y a cinq branches principales euh, dont le calibre est important et qui méritent donc d'être citées. Euh, la première branche collatérale de l'artère ulnaire, c'est celle-là, qu'on appelle aussi artère récurrente. Elle naît juste au-dessous du pli du coude. On l'appelle artère récurrente parce que, comme tout à l'heure, elle va décrire un trajet récurrent vers le haut pour, pareil comme l'artère radiale, aller s'anastomoser avec les branches collatérales de l'artère brachiale formant le cercle euh, anastomotique piri du coude. Et ça, on l'a déjà expliqué. Et puis, juste au-dessous, il y a une deuxième branche collatérale qui est très importante, que vous devez retenir. Et qui va naître juste au-dessus de la membrane interosseuse. Vous savez, entre les deux os de l'avant-bras, il y a bien entendu la membrane interosseuse. Là, entre les deux, et juste au-dessus, il y a la naissance d'une artère, un tronc artériel qu'on va appeler comment Qu'on va appeler artère interosseuse commune. Interosseuse parce qu'elle est née entre les deux os, radius et une juste au-dessus de la membrane interosseuse. Cette artère interosseuse commune va, elle, se diviser en deux branches. Une antérieure passant en avant de l'artère et de, de, de, de la membrane interosseuse pardon, et l'autre postérieure passant en arrière de la membrane interosseuse. D'accord? Vous suivez? Alors, par la suite, comme tout à l'heure, l'artère unaire ne va plus donner de branches collatérales d'un calibre important au niveau de l'avant-bras elle va continuer son chemin vers le poignet, et c'est au voisinage de poignet qu'elle va donner d'autres branches collatérales, qui vont porter les mêmes noms que tout à l'heure, au niveau de l'artère radiale. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'artère radiale? À propos de l'artère radiale, au voisinage du poignet, elle donne le rameau carpien palmaire. L'artère unaire, pareil, elle va, elle aussi, donner le rameau carpien palmaire. C'est le même nom, sauf que tout à l'heure, bien sûr, c'était le rameau carpien palmaire de l'artère radiale. Et là, ce petit vaisseau là, il sera dit le rameau carpien palmaire de l'artère unaire. Qu'est-ce qu'elle a donné aussi l'artère radiale tout à l'heure? Elle a donné le rameau carpien dorsal, dès qu'il n'est pas représenté ici sur ce schéma, qui va aller vers l'arrière, mais pour l'artère unaire, il est représenté, le voilà, le rameau carpien dorsal, qui va contourner le poignet euh, en arrière. C'est pareil, c'est le même nom. C'est le rameau carpien dorsal, mais cette fois-ci, de l'artère unaire. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que euh, l'artère radiale va donner là le rameau palmaire, on l'avait appelé superficiel tout à l'heure. Là, l'artère unaire elle va donner aussi un rameau palmaire, mais qui sera dit le rameau palmaire profond. Il est palmaire parce qu'il va, il va cheminer au niveau de la pomme de la main, mais qui est profond parce qu'il aura à s'anastomoser avec l'artère radiale, qui est de situation profonde. Donc, finalement, si on a récapitulé, donc, il y a l'artère récurrente, l'artère interosseuse, puis, pareil que l'artère radiale, le rameau carpien palmaire, le rameau carpien dorsal et le rameau ici, palmaire profond, qui va s'anastomoser avec l'artère radiale formant l'arcade palmaire profonde. Voilà, c'est tout, les cinq artères euh, importantes à retenir euh, par rapport à l'artère urinaire. Et on va euh, revoir euh, certaines d'entre elles, de ces branches collatérales, quand on abordera la vascularisation de la main, ce qu'on va voir, ce sont ces artères, bien sûr, qui vont former des arcades palmaires et les arcades de la main en général. Alors maintenant, euh, quels sont les rapports de l'artère urinaire Oui. Elle se divise en deux branches. Retenez qu'elle se divise en deux branches, une en avant de la membrane interosseuse, on l'a vu tout à l'heure, voilà, une en avant de la membrane interosseuse et l'autre en arrière de la membrane interosseuse. C'est vrai qu'elle va donner ce qu'on appelle la récurrente interosseuse qui va monter vers le haut, pour participer elle aussi à la formation du de de, de, de cercle artériel euh, anastomotique du coude. Mais bon, je n'en ai pas parlé, c'est un petit détail. Mais déjà, retenez que l'artère interosseuse, là, elle donne deux, une en avant de la membrane et l'autre en arrière de la membrane. Alors, maintenant, euh, quels sont les rapports de l'artère urinaire C'est pareil, on va faire pareil. Elle va parcourir quelles régions en, en, en citant les régions qu'elle va parcourir, qu'on va bien sûr. Euh, euh, comprendre ces rapports. Elle va parcourir l'avant-bras, mais du côté médial, l'artère radiale, tout à l'heure, parcourt aussi l'avant-bras, du côté latéral. Et si on a parlé de muscles satellites de l'artère radiale, on doit aussi parler de muscles satellites de l'artère unnaire. Quel est le muscle qui accompagne l'artère radiale? C'était le brachioradial, du côté latéral. Maintenant, pour l'artère unnaire elle est aussi accompagnée d'un muscle qui lui est satellite et qui sera, euh, cette fois-ci, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Donc, on la retrouve là, l'artère euh, ulnaire, d'accord Et elle est accompagnée, son muscle satellite est représenté au niveau de l'avant-bras par celui-là, c'est-à-dire le fléchisseur ulnaire du carpe. Elle est, pendant euh, c'est-à-dire euh, ce chemin-là, accompagnée, elle aussi d'une branche nerveuse, l'artère radiale. On a dit qu'elle est accompagnée par la branche sensitive du nerf radial, alors que l'artère ulnaire, elle sera accompagnée par le nerf ulnaire. Donc, ces deux rapports à retenir au niveau de l'avant-bras, c'est un, son muscle satellite, c'est le flexor carpe ulnaris, ou fléchisseur ulnaire du carpe, et deux, la branche nerveuse qui l'accompagne, c'est le nerf ulnaire. D'accord Voilà, au niveau de l'avant-bras. Maintenant, l'artère, une nerf, va quitter l'avant-bras. Elle va arriver au poignet. Et en arrivant ici au poignet, on la voit ici, elle est représentée. Elle arrive au poignet et elle va passer, elle, au niveau du poignet, en avant de ce ligament que vous connaissez maintenant. C'est le rétinaculum des fléchisseurs, ou ligament annulaire, représenté ici sur une vue antérieure, en blanc, et représenté ici sur la coupe transversale en vert. Donc l'artère unaire, ici sur la coupe en rouge et là sur la vue, toujours bien sûr en rouge, passe en avant du rétinaculum des fléchisseurs au niveau du poignet. Il est en avant du rétinaculum, mais couverte par une expansion du rétinaculum. Là voilà, là c'est le rétinaculum des fléchisseurs. Ce rétinaculum des fléchisseurs va envoyer une expansion ici envers du rétinaculum. Donc, il cheminera entre le rétinaculum des fléchisseurs en arrière et une expansion ou un prolongement du rétinaculum des fléchisseurs en avant. Et qu'est-ce qui va la limiter en dedans? C'est cet os. C'est quoi cet os? C'est l'os pisiforme. Et on a parlé d'un canal limité en dedans par le pisiforme en arrière par le rétinaculum des fléchisseurs, et en avant par une expansion du de rétinaculum de fléchisseur. Ce petit canal ici, qu'on voit bien sur cette coupe, c'est le canal de gouillon, encore appelé canal unaire. C'est dans ce canal unaire que va cheminer l'artère ulnaire au niveau du poignet, accompagnée de ces deux veines ulnaires ici en bleu, et du nerf unaire nerf au niveau du canal de gouillon. C'est bon eh bien, donc euh, au niveau de l'avant-bras, elle est accompagné du flexor carbure, euh, une ulnaris et du nerf ulnaire nerf. et au niveau du poignet, elle chemine au niveau du canal du gouillon au canal ulnaire avec le nerf ulnaire nerf, et les deux veines ulnaires. Voilà. Alors maintenant, on arrive n'est-ce pas à la euh, à la main. Qu'est-ce qui va arriver à l'artère ulnaire au niveau de la main Vous la voyez ici, l'artère ulnaire au niveau du poignet passant sous euh, l'expansion ici euh, du de, de, rétinaculum des fléchisseurs au niveau du canal de Gouillon, limité ici par le pisiforme, et puis après, elle va se retrouver au niveau de la pompe de la main. Elle est superficielle par rapport au tendon, par rapport à la terminaison du nerf médian et du nerf, une nerf ici, et elle va... Euh, là, se terminer, comme on l'a dit tout à l'heure, en s'anastomosant avec le rameau palmaire superficiel venant de la radiale, formant l'arcade palmaire superficielle. Et elle il, il est superficielle par rapport à tous ces éléments. Elle n'est couverte que par la ponévrose palmaire et la peau. Voilà, donc concernant l'artère unaire et donc concernant les deux artères de l'avant-bras. Ce qui nous amène à parler maintenant. De, euh, de la vascularisation de la main et des doigts. Alors, sur ces deux, ces deux images, au niveau de cette diapositive, vous avez là une vue antérieure et là une vue postérieure. Et sur ces deux vues, combien y a-t-il d'arcades? une arcade Combien y a d'arcades? Si on compte, on va trouver combien d'arcades? Très bien, trois du côté sur une vue antérieure et une sur le, la vue postérieure. Donc il y a quatre arcades qui vont euh, assurer la vascularisation de la main et à partir des, de certaines d'entre elles vont prendre naissance les vaisseaux destinés aux doigts. C'est vrai, il y a quatre arcades, mais deux sont importantes et deux sont un peu moins importantes. Euh, les deux qui sont importantes sont D'abord, celle-là, c'est l'arcade palmaire superficielle, c'est la plus importante. On va parler de sa constitution et ses branches collatérales. La deuxième, qui est aussi importante, c'est euh, celle-là, c'est l'arcade palmaire profonde, qui est toujours située euh, en avant de, de, de la main. Et puis la troisième, ce sont les arcades qui se projettent plutôt sur le carpe, il y a une du côté antérieur, c'est l'arcade carpienne antérieure, et l'autre du côté postérieur, c'est l'arcade carpienne postérieure ou dorsale. Euh, on va commencer par les arcades carpiennes. Elles sont formées de quoi? On en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que l'artère radiale va donner le rameau, ici, carpien palmaire et que l'artère ulnaire va donner le rameau carpien palmaire aussi. C'est le même nom, sauf que l'une vient de l'artère radiale et l'autre vient de l'artère ulnaire. Vous avez deviné la suite de l'histoire. L'artère ou le rameau carpien palmaire radial va s'anastomoser avec le rameau carpien palmaire de l'ulnaire et se formera ainsi l'arcade carpienne palmaire destinée à la vascularisation du poignet des os du carpe. Maintenant, du côté dorsal, pareil, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a un rameau carpien dorsal venant de l'artère ulnaire et un rameau, ici, il est bien visible, carpien dorsal venant de l'artère radiale. Les deux vont s'anastomoser à plein canal, formant l'arcade carpien dorsale qui va, elle, aussi participer à la vascularisation du poignet et des os du carpe sur la, la face dorsale et, envoyer aussi des rameaux euh, vers le reste de la main. Donc ces deux arcades carpiennes sont aussi à retenir, palmaire du côté palmaire bien sûr, et dorsale du côté dorsal, et vous venez de savoir euh, les, les, les éléments qui euh, les constituent. Maintenant, les deux les plus importantes sont la palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde qu'on va détailler. On va commencer par l'arcade palmaire superficielle. Vous devez retenir, s'il vous plaît, les deux éléments qui la constituent. cest c'est une arcade. Elle est donc formée par quoi Elle est formée parce qu'on n'a pas cessé de répéter l'artère unnaire dans son ensemble. Tout ça, c'est l'artère unnaire. L'artère unnaire, c'est tout ça. Elle continue son chemin vers le bas. Tout ça, c'est l'artère unnaire. Elle s'arrête à peu près là. Et c'est là où elle s'anastomose à plein canal, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas de... C'est une anastomose, l'une va rentrer dans l'autre, une artère va rentrer dans l'autre, elle va s'anastomoser à plein canal avec quoi Avec le rameau palmaire superficiel provenant de l'artère radiale. Donc ça, c'est extrêmement important de le retenir, l'arcade palmaire superficielle qui est l'arcade la plus importante, qui vascularise la grande majorité des constituants de la main et des doigts, et elle est formée par l'artère unaire et et par l'artère, le rameau palmaire superficiel, branche collatérale de l'artère radiale. Si vous voulez la retrouver, euh, eh ben, on peut dessiner une ligne euh, tangente à la pulpe du pouce quand il est en abduction complète, quand vous faites l'abduction complète du pouce, vous tracez une ligne représentée ici par cette flèche et elle sera, elle, tangente au bord supérieur de l'arcade. Donc, elle chemine transversalement au niveau, bien entendu, de la pomme de la main superficielle, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à l'arborisation des nerfs, par rapport au tendon et euh, n'est couverte que par la ponévrose palmaire et la peau. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est que cette arcade va donner des branches destinées à la vascularisation des doigts. Je vous demande euh, là de, de suivre pour comprendre ces différentes branches. On va retrouver ici l'arcade palmeur superficielle. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va donner comme branche Elle va donner plusieurs branches qui descendent ici vers les doigts. N'est-ce pas Il y a celle-là. Celle-là aussi qui descend vers les doigts. Là et là. Donc, elle donne... Euh, quatre branches. Elle va donner quatre branches descendant vers les doigts. On va prendre par exemple celle-là. Qu'est-ce qui va lui arriver, cette branche, provenant de l'arcade palmaire superficielle? Elle va cheminer entre deux métacarpiens. N'est-ce pas? Puis, arrivée à hauteur euh, de la commissure entre deux doigts, elle va se terminer pour donner deux branches. L'une destinée au côté euh, médial du doigt adjacent et l'autre au côté latéral. Alors, celle-là, par exemple, qui est destinée, vous l'avez compris, à ces deux doigts, on va l'appeler artère digitale. Digital, c'est l'adjectif relatif à doigt, bien sûr. Elle est digitale puisqu'elle est destinée au doigt, Mais elle est commune à deux doigts. Elle est commune à ces deux doigts adjacents. On va l'appeler donc artère digitale commune. D'accord celle-là aussi, elle est artère digitale commune pour ces deux doigts, pour le troisième et pour le deuxième. Et celle-là aussi, elle est artère digitale commune pour ces deux doigts. D'accord? Et donc, on va faire pareil, même si c'est pas, il n'y a pas vraiment de d'autres doigts, mais même ce bout-là de cette artère, on va l'appeler artère digitale commune, de là à là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elle va donner, l'artère, l'arcade palmaire? Elle va donner les artères digitales euh, qui sont de situation palmaire, c'est en avant. Donc on va les appeler les artères digitales, palmaire, communes, en nombre de quatre. Chaque artère digitale, palmaire, commune va à hauteur de la commissure, c'est-à-dire la, la jonction entre deux doigts, se poursuivre par deux artères qui seront destinées aux doigts. Donc ils méritent aussi le nom de digitales qui seront aussi de situation palmaire, donc mériteront le nom de digital palmaire, mais qui ne sont pas communs à deux doigts, ces vaisseaux. Ils seront propres à un doigt. On va donc les appeler les artères digitales palmaire propres de, du doigt correspondant. Donc, c'est simple, l'arcade palmaire superficielle va donner quatre branches artérielles dites digitales palmaire communes, et chaque artère digitale euh, palmaire commune va donner deux branches dites artères digitales palmaire propres du doigt correspondant. D'accord? Donc, on va compter combien on aura d'artères digitales palmaire propres provenant de l'artère, de l'arcade palmaire superficielle. Il y aura donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et, euh, Parfois plus, mais le plus, le plus, la situation la plus fréquente, c'est cette artère digitale, palmaire, propre, provenant de l'arcade palmaire superficielle. Et quelle est l'artère qui forme principalement cette arcade? C'est l'artère ulnaire, bien sûr, on l'a dit. C'est l'artère ulnaire qui va s'anastomoser avec une branche de la radiale pour former cette artère. Pour Donc, c'est l'artère unaire qui donnera sept branches collatérales destinées aux doigts. D'accord. Et on va revenir à cette notion pour vous expliquer pourquoi je vous raconte tout ça. Voilà donc concernant l'arcade palmaire profonde, euh, superficielle, pardon. Vous devez retenir ses constituants artère unaire, rameau, palmaire superficielle de l'artère radiale, sa projection, la ligne tangente à la pulpe du pouce en abduction. Et ces branches collatérales, les quatre euh, artères digitales palmaires euh, communes qui donnent les digitales palmaires propres. Maintenant, l'arcade palmaire profonde, elle est formée par quoi On va la chercher. C'est ça l'arcade palmaire profonde. Elle est formée par l'artère radiale et par le rameau palmaire profond, branche de l'artère unaire. Elle est située profondément par rapport à, à l'arcade palmaire superficielle. Elle est située, elle est plaquée, euh, vous voulez, contre les os. Et elle va donner, euh, elle, euh, des branches collatérales. Elle va donner quoi? Elle va donner ces différentes branches, regardez. Elle sent là, voilà, une branche qui provient de la palmaire profonde et qui va aller s'anastomoser avec l'artère digitale palmaire euh, commune. Voilà la première, voilà la deuxième. Et voilà la troisième. D'accord L'arcade palmaire profonde, vous l'avez donc euh, euh, reconnue, elle est là. D'accord Donc, ces différentes branches ne vont exister qu'entre les métacarpiens. Elles vont rapidement euh, s'ouvrir dans euh, les artères digitales palmaires communes. Donc, leur rôle, c'est juste de renforcer. Ces branches elles ne vont pas se diviser, elles, comme tout à l'heure, en deux branches palmaire euh, propres, etc. Non, elles vont juste s'ouvrir au niveau, euh, comme vous le voyez là, au niveau de l'artère digitale palmaire commune. Vous avez reconnu cette branche-là, celle-là et, et celle-là. On va donc les appeler comment On va les appeler les artères métacarpiennes, comme elles ne vont pas aller carrément atteindre les doigts. Elle s'arrête entre les métacarpiens, on va les appeler les artères métacarpiennes, situées du côté palmaire. Donc ce sont les artères métacarpiennes palmaires. Alors, euh, ce qui est important, c'est de retenir aussi sa situation, n'est-ce pas, qui est profonde, derrière euh, la superficielle et derrière les tendons et les nerfs, euh, plaqués euh, contre les os. Alors, les arcades euh, palmaires du carpe, là, on en a parlé, mais ce qui m'intéresse sur cette diapositive, c'est de vous montrer une chose. C'est que l'artère radiale, parmi ses branches collatérales, elle donne quoi? Elle donne celle-là, comment on l'a appelée? L'artère principale du pouce. Qu'est-ce qu'elle va donner, l'artère? Qu'est-ce qui va lui arriver, cette artère principale du pouce? Elle va se diviser en deux branches, ou trois, on va dire. Elle va donner cette branche-là, qui va constituer quoi? Qui va constituer l'artère digitale palmaire propre latérale du deuxième Et elle va se, se, se donner aussi deux branches destinées au pouce les artères digitales palmaires propres du pouce du côté latéral et du côté médial. Donc, si on veut compter les artères digitales palmaires propres provenant de l'artère radiale, elles seront en nombre de combien Bon, on aura les deux du pouce et une du côté latéral de l'index. Donc il n'y aura que trois. Tout à l'heure, en comptant les différentes branches euh, digitales palmaires propres des doigts venant de l'ulnaire ou encore de l'arcade superficielle. C'était combien C'était sept. Et là, que trois. C'est pour ça. Donc on a dix doigts. On doit avoir un compte. Euh, on a pardon cinq doigts, on doit avoir. Le, comme compte total, 10. Et on a 10. On a 3 qui viennent de l'artère radiale, c'est-à-dire de l'arcade palmaire profonde, et 7 qui viennent de l'artère ulnaire. C'est pour, pour ça qu'on dit que la vascularisation des doigts, la formule euh, habituelle qu'on retrouve chez la majorité des personnes, c'est U7 R3, c'est-à-dire 7 branches provenant de l'unnaire U7, et trois branches provenant de la radiale, c'est-à-dire R3. Ça, c'est la formule habituelle. Cela veut dire que l'artère unaire, c'est elle qui est dominante, comme elle donne sept branches. D'accord L'artère radiale euh, ne domine pas. Ça, c'est habituel. Parfois, on trouve une autre formule chez certains individus. On trouve U5, R5, ou alors U10, R0. C'est-à-dire que l'artère radiale n'en donne rien. Toutes les branches destinées au doigt proviennent de l'ulnaire. Mais ça, c'est des situations euh, c'est-à-dire variables. Le plus souvent, la formule habituelle, c'est U7R3, comme on vient de l'expliquer. Et ça permet alors de comprendre que c'est l'artère, euh, n'est-ce pas, Une nerf qui est dominante. Les arcades palmaires du carpe, on en a parlé. Et l'arcade dorsale du carpe aussi, on l'a euh, expliqué tout à l'heure. Oui? Ce pas une anomalie, c'est juste une variabilité interindividuelle. Peut-être que vous, d'ailleurs, on ne on le saura jamais. On ne saura jamais que vous avez, par exemple, euh, U5, R5 votre collègue peut-être à U0, plutôt U10R0, mais ça c'est pas, c'est des variabilités individuelles, euh, voilà, il y a des choses en anatomie, il y a toujours, c'est-à-dire ce qu'on est en train de décrire, c'est la situation en, en, la, la, la, le plus souvent retrouvée, mais parfois il y a des différences entre les individus. Voilà, donc on apparaît donc maintenant des différentes euh, branches collatérales, vous avez reconnu là les branches digitales palmaire communes, renforcées ici par les branches métacarpiennes palmaire provenant de la profonde, et vous avez reconnu là l'artère principale du pouce qui donne les trois branches destinées, l'une à l'index et les deux autres au pouce. Voilà, donc on va terminer cette vascularisation artérielle par euh, voilà quelques petites notes cliniques. Sachez que on peut euh, percevoir le pot des différentes artères en fonction de leur région. Ben, il y a l'artère radiale, bien sûr, on peut percevoir son pot au niveau du creux axillaire. L'artère brachiale, si on met les doigts encrochés au niveau du canal brachial de Cruvelier, on peut percevoir son pot. Comme on peut le percevoir là, au niveau de, de, de, du pli du cou, au niveau de la gouttière bicipitale médiale. Là, les doigts sont encrochés au niveau de quelle région la gouttière du pot radial, rappelez-vous, entre le tendon du brachioradialis et le tendon du fléchisseur radial du carpe. On peut même palper le pouls de l'artère ulnaire et on mesure la tension artérielle en mettant le stéto, n'est-ce pas, le stéthoscope, au niveau de la, gout la, la gouttière bicipitale médiale, euh, là où on retrouve l'artère brachiale, bien entendu. Voilà, donc euh, là où on met le stéto, et ça vous allez, vous allez vous-même bien sûr le faire par la suite. Voilà, on va maintenant aborder euh, la vasculation veineuse. Elle sera très rapide, pas aussi longue que la, la vasculation artérielle. Euh, le plus important concernant la vasculation veineuse, s'il vous plaît, c'est de savoir qu'il y a euh, deux principaux réseaux. Il y a deux réseaux veineux. Il y a un réseau qui sera dit superficiel et un réseau qui sera dit profond. Euh, superficiel et profond par rapport à quoi Par rapport à la ponivrose des muscles. Et ça, c'est fondamental comme information. C'est-à-dire que toutes les veines que vous allez retrouver euh, superficiellement par rapport à la ponevrose musculaire feront partie du réseau superficiel. Et les veines euh, que vous ne pouvez voir que si vous retirez la peau du muscle, Donc, qu'ils sont situés profondément par rapport à la peau feront partie du réseau profond. Le réseau profond, qui est représenté sur cette image, eh bien, il est constitué des veines situées profondément par rapport à la peau et qui vont accompagner les artères. C'est-à-dire, à côté de chaque artère qu'on vient de citer, il va y avoir deux veines du même nom. Par exemple, l'artère radiale, elle sera accompagnée de deux veines radiales. L'artère unnaire de deux veines unaires. L'artère brachiale de deux veines brachiales. Toujours, tout le long de leur trajet. Donc, ces veines euh, du réseau profond, est-ce qu'on va les étudier? Non, parce que c'est pareil que les artères. Elles, elles sont situées au même niveau. Elles, elles ont les mêmes rapports. Sauf que l'origine de l'artère, ça va être la terminaison de la veine. Et l'origine de et la terminaison de l'artère, ça va être l'origine de la veine, tout simplement, parce que le le, le, -dire le sens n'est pas le même, c'est l'inverse. Les veines ayant pour rôle, n'est-ce pas, d'acheminer le sang désoxygéné, c'est-à-dire par exemple du muscle vers, vers le cœur. Et ça, vous l'avez compris. Donc il y a pour toutes les artères deux veines qui les accompagnent, on les appelle les veines committantes parce qu'elles les accompagnent. Les veines committantes, ce sont les veines du réseau profond. Pour toutes les artères, il y a deux veines, sauf pour l'artère axillaire. L'artère axillaire n'a qu'une seule veine comitante. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer quand on abordera le réseau superficiel. Pour le moment, gardez en mémoire que toutes les artères sont accompagnées par deux veines dites committantes du réseau profond situées sous la ponévrose. Et puis, il y a le réseau superficiel. Le réseau superficiel, c'est un ensemble de veines situées superficiellement par rapport à la peau névrose. C'est-à-dire que ce sont des veines qu'on va retrouver juste après avoir retiré la peau. Dès qu'on retire la peau, on retrouve ces veines. Donc, les veines que vous arrivez à voir, pour certains parmi vous, sous la peau, ce ne sont pas les veines profondes, ce sont les veines du réseau superficiel, bien sûr. D'accord Alors. Est-ce qu'il n'y a que, deux, que ces deux réseaux? Principalement, oui. Mais il y a aussi un autre réseau qui les relie. Il y a des veines qui seront dites communicantes ou perforantes, qui relient le réseau superficiel au réseau profond. Euh, pourquoi on les appelle perforantes? Parce que pour relier le, le vaisseau, ou plutôt les, les veines superficielles aux veines profondes, ces veines vont devoir perforer la ponevrose vont devoir trouver l'aponévrose. On va donc les appeler veines perforantes. On peut aussi les appeler veines communicantes parce qu'elles vont faire communiquer le réseau superficiel et le réseau profond. D'accord Et ça existe dans certains endroits, comme par exemple au niveau du pli du coude. Voilà donc concernant l'organisation euh, du drainage euh, ou de la circulation veineuse. Donc les veines profondes, on qu'on les appelle aussi committantes. On ne va pas en parler parce que c'est les même rapports, même, même c'est-à-dire, origine, terminaison, inverse par rapport aux artères. Voilà, maintenant les veines superficielles. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez sur cette diapositive qu'on qu arrive à voir ces veines dès qu'on retire ici la peau. La peau est ici arrachée. Dès qu'on l'a retirée, on voit cheminer des veines juste au-dessus ou en avant de la peau névrose qui est toujours ici en place. Là et là et là. D'où viennent ces veines superficielles? Les veines superficielles euh, vont prendre naissance tout d'abord au niveau de l'angle, c'est-à-dire euh, là où il y a les angles. Ça commence là où il y a des angles, et donc sur la face dorsale, sur le dos de la main. À partir d'un riche réseau au niveau, euh, au niveau du, du, du lit de l'angle, eh les veines, n'est-ce pas, vont s'organiser au niveau du dos de la main. Et on se, retrouvera, on se retrouvera alors avec un riche réseau dorsal de la main. Donc, au niveau du dos de la main, il y a un riche réseau veineux. Et vous l'avez remarqué vous-même, vous arrivez même à voir les veines sous la peau du dos de votre main. Par contre, sur la face palmaire de la main, il y a des petites vénules, Mais ce sont des vénules très fines qu'on n'arrive bien entendu pas à voir et n'ont pas un calibre aussi important que, que celle du dos de la main. Et c'est pour ça que quand on a besoin chez un patient de prendre euh, ce qu'on appelle une voie veineuse, c'est-à-dire d'introduire euh, une aiguille pour lui faire passer, par exemple, du sérum, le plus simple c'est d'aller chercher une veine au niveau du dos de la main. Comme ce sont des veines d'un d'un bon calibre, on peut facilement les retrouver. Et donc, euh, regardez ce qui se passe. C'est que à partir euh, de ces... De du réseau d'abord à un doigt, on se retrouve avec des veines qui vont se constituer euh, d'un bon calibre au niveau du dos de la main, et les plus importantes de ces veines sont en nombre de deux. Il y a cette veine-là qui va se constituer sur le bord ulnaire de la main, qui vient du petit doigt, et qu'on appelle la veine salvatelle du petit doigt, ou du cinquième doigt. La veine salvatelle du cinquième doigt. Et euh, du côté latéral, il y a la constitution d'une grosse veine qu'on appelle la veine céphalique. Et bien, par la suite, les veines, ces deux veines là, euh, qui ont pris naissance du côté dorsal, vont contourner l'avant-bras. On va donc les retrouver ici sur la vue antérieure. La veine céphalique qui était là, postérieure, va contourner le poignet et l'avant-bras et on va donc la récupérer ici en avant. Et la veine salvatelle la du petit doigt, va elle aussi contourner l'avant-bras et le poignet et va prendre le nom de veine basilique. Elle va continuer son chemin vers le haut. On va mieux les voir sur cette diapositive. On retrouvera alors sur la vue antérieure là, la veine céphalique et puis là, la veine basilique. Pour les suivre encore plus haut, on, on, on, là, on retrouve là alors la veine céphalique et là, la veine basilique. Ce qui sera constitué aussi, c'est un vaisseau ou une veine au niveau de la, sur la ligne médiane de l'avant-bras. Sur la ligne médiane de l'avant-bras, le réseau veineux du côté palmaire, toujours superficiel, va constituer une veine qu'on appelle la veine médiane de l'avant-bras. Donc, ici, sur la face antérieure de l'avant-bras, on se retrouvera finalement avec trois veines. La veine céphalique du côté latéral, la veine basilique du côté médial et la veine médiane de l'avant-bras sur la ligne médiane. Qu'est-ce qui va se passer? Cette veine médiane de l'avant-bras, essayez de suivre s'il vous plaît, cette veine médiane de l'avant-bras va se diviser en deux branches. Une du côté médiale, On va l'appeler la veine euh, médiane basilique et une, et une du côté latéral, on va l'appeler la veine médiane céphalique. La veine médiane basilique va s'anastomoser avec la basilique et la veine médiane céphalique va s'anastomoser avec la céphalique. Et quelle est la résultante? La résultante, c'est que la veine basilique sera renforcée mais gardera son même nom et continuera son chemin euh, au niveau du bras. Et la veine céphalique va se retrouver renforcée et continuera son chemin aussi, et gardera le même nom, l'appellera toujours la veine céphalique, et continuera son chemin au niveau du bras. Mais la conséquence aussi, c'est qu'au niveau du pli du coude, il se dessinera, comme vous l'avez certainement deviné, une, la lettre M majuscule. Donc si je suis ici la céphalique, la médiane céphalique, la médiane basilique, et la basilique, et on se retrouve avec la lettre M majuscule qui est dessinée au niveau du plus du coude. Et on appelle d'ailleurs ça le M veineux du coude. Le M veineux du coude, c'est juste l'anastomose de ces différents vaisseaux. Et euh, c'est là où on peut, euh, c'est un, ce sont des veines qui ont un, un certain calibre, et ils sont facilement euh, repérables, on les retrouve facilement, et c'est là où on pique quand on a à prélever du sang pour faire par exemple des analyses. Oui Non. Notre camarade pose la question est-ce qu'une veine superficielle peut devenir par la suite profonde En fait, le réseau superficiel, il est au-dessus de la ponivrose le réseau, le réseau profond, il est au-dessous de la ponivrose et entre les deux, il y a un autre réseau, d'autres veines perforantes qui font communiquer le, le réseau superficiel au réseau profond. Mais les deux veines, justement, là, on n'a pas encore euh, terminé le cours, euh, superficielle très importante, la basilique et la céphalique vont elles-mêmes perforer la ponévrose dans leur terminaison. Voilà, là on va le dire tout de suite. Mais tout les, tout, toutes les autres, c'est-à-dire toutes ces veines-là, au niveau de l'avant-bras, etc., ne vont pas perforer la ponévrose mais vont communiquer avec le réseau profond par des veines perforantes, comme celles qu'on arrive à voir, par exemple, à ce niveau. Maintenant, quelle est la suite de l'histoire La voilà, la suite de l'histoire. La veine basilique, qu'est-ce qui va lui arriver au niveau du bras elle va cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponévrose, s'il vous plaît. Elle va cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponevrose. Et la, la veine céphalique va aussi cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponevrose. Où va cheminer la veine céphalique? Entre le muscle-là que vous avez reconnu, lequel? Le deltoïde et celui-là, pectoralis major. Donc, elle va cheminer entre deltoïde et pectoralis major, dans ce sillon-là qu'on appelle sillon delto-pectoral, dans un dédoublement de la ponevrose. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ce qu'on va voir, regardez, là, on va commencer par décrire le, le, le, ce qui se produira pour la veine basilique. Là, voilà la veine basilique, c'est cette grosse veine. Une fois qu'elle aura perforé la ponevrose, elle va recevoir ces deux petites veines. C'est quoi ces deux petites veines? Ce sont les veines brachiales qui accompagnent l'artère brachiale ici en rouge. Les deux veines brachiales vont se jeter dans la veine basilique devenue profonde. Et en fusionnant, c'est-à-dire les deux veines brachiales, en fusionnant avec la veine basilique, la veine qui va se constituer prendra le nom de veine axillaire c'est la veine axillaire. Donc la veine axillaire vient de quoi? Elle vient de la fusion de la veine basilique et des deux veines brachiales. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule veine committante par rapport à l'artère axillaire. Parce que les deux veines brachiales vont se jeter dans la veine basilique et à la fin, on n'aura qu'une seule veine qui va accompagner l'artère axillaire et qui sera bien entendu dite veine axillaire. Maintenant, quel est le devenir de la veine basilique, de la veine, pardon, céphalique? Elle va cheminer, comme on a dit, dans le sillon deltopectoral. Et puis, elle va perforer la ponévrose antérieure du creux axillaire que vous connaissez et qu'on a appelé la ponévrose clavier pectoraux axillaire. Et elle va donc se jeter, comme vous l'avez vu, dans la veine axillaire au niveau, bien entendu, du creux axillaire, vous l'avez euh, reconnu là, entre le muscle subclavier et le muscle pectoralis minor. Voilà donc, concernant les veines euh, superficielles, vous avez ici une une photo euh, du M veineux du coude, où on peut piquer pour prélever du sang. Voilà, là, sur des images cadavériques, à quoi euh, ça ressemble, vous voyez ici le réseau superficiel au-dessus de la ponevrose, les, les, les veines sont ici injectées en bleu, pour qu'on puisse les voir, vous reconnaissez ici la veine euh, céphalique, cheminant entre le deltoïde et le pectoralis major, et, euh, n'est-ce pas, se jetant ici, là, dans la veine axillaire. Voilà. Cela nous amène à parler maintenant des lymphatiques. Lymphatique, c'est encore plus court. Alors, c'est quoi les vaisseaux lymphatiques? Donc, les, les artères vont conduire du sang oxygéné, riche en nutriments, du cœur vers les organes. Les veines, c'est l'inverse. Ce sont des vaisseaux qui vont conduire du sang euh, allant dans l'autre sens, c'est-à-dire des organes vers le cœur et vers le poumon pour que le sang soit réoxygéné et ainsi de suite. Maintenant, les lymphatiques. Les lymphatiques, ce sont des vaisseaux qui ne conduisent pas du sang. Ils conduisent un autre liquide qu'on appelle la lymphe. Et la lymphe est la rôle surtout euh, de, de, de, de conduire les cellules de défense les cellules de défense pour combattre un corps étranger qui est rentré dans l'organisme comme un microbe ou comme un corps étranger, quel qu'il soit. Et donc, euh, ces, ces, ces vaisseaux lymphatiques vont accompagner les, les veines. Mais on ne les voit pas. Quand on opère, on ne va pas voir un vaisseau lymphatique parce que la lymphe est euh, transparente. Elle est translucide, on la voit pas. Et ce sont des vaisseaux qui sont très très fins, beaucoup plus fins que les veines et les artères. Ils sont aussi organisés en deux réseaux, comme les veines, un réseau superficiel qui accompagne les veines superficielles. Ils sont ici représentés en noir, les vaisseaux lymphatiques. Et un, vaisseau, et un réseau profond accompagnant les veines profondes. Et quel est leur euh, c'est-à-dire leur rôle Leur rôle, c'est de euh, conduire les cellules de défense et le résultat en fait, de la, de, de, de la destruction des corps étrangers vers des ganglions, vers des ganglions, des gonglions qu'on retrouve ici au niveau du membre supérieur, principalement à deux niveaux, au niveau du plus du coude, vous en voyez quelques-uns ici, et surtout au niveau du creux axillaire. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, on va dire un micro au niveau de la pulpe de l'index, eh bien, à partir des, des, des vaisseaux sanguins, il y aura donc les cellules de défense, les globules blancs, qui vont arriver à la pulpe du doigt pour détruire le corps étranger, le microbe. Une fois détruit, il va falloir nettoyer tout ça. Donc, les cellules de défense vont euh, vont emporter tout ce qui est détruit, les débris, etc., vers les vaisseaux lymphatiques cette fois. Ils vont les transporter vers où Vers euh, l'élément qui va... Euh, S'en débarrasser, quel est l'élément qui va s'en débarrasser Ce sont les ganglions. Alors les ganglions, quand ils ne, quand ils ne travaillent pas, on ne les palpe pas. Mais quand ils reçoivent des éléments, des vaisseaux lymphatiques, pour qu'ils y soient détruits, les ganglions vont travailler. En, travailler, ils vont, en travaillant, pardon, ils, vont de, ils vont prendre du volume. Ils vont devenir gros. En devenant gros, on va les appeler adénopathies. Ils vont donc devenir palpables. On peut les toucher, on peut les trouver au niveau du coude, mais pas, pas, pas souvent, et surtout au niveau axillaire. Donc, euh, on, en touchant un ganglion au niveau axillaire, c'est qu'il est devenu gros et c'est qu'il a travaillé pour une raison X, soit qu'il y a un microbe ou une tumeur ou un, autre, enfin, un corps étranger, une infection ou autre. Et donc, euh, vous devez retenir qu'il y a deux réseaux de vaisseaux lymphatiques, superficiels et profonds, vous avez, j'espère, compris leur rôle, et vous avez retenu, j'espère, la situation des ganglions au niveau du membre supérieur, au niveau du coude, mais surtout au niveau du creux axillaire. Mais où exactement au niveau du creux axillaire C'est surtout le long des branches collatérales de l'artère axillaire. Vous avez ici euh, les différents ganglions représentés qui s'organisent euh, en cinq groupes au niveau du creux axillaire. Euh, un groupe postérieur, le long de l'artère subscapulaire, un groupe antérieur, euh, un groupe latéral, qui vont se drainer vers un groupe central, qui lui se drainera vers un groupe apical. Euh, ces différents groupes sont organisés aussi par rapport au petit pectoral, pectoralis minor. Mais je ne vous demande pas de retenir tout cela. Retenez qu'il y a plusieurs groupes ganglionnaires, en nombre de cinq, situés le long des branches collatérales de l'artère axillaire, et que ces ganglions, au niveau du creux axillaire, vont recevoir les vaisseaux lymphatiques drainant le membre supérieur, mais aussi les vaisseaux lymphatiques drainant le sein. Donc, Quand on arrive à palper un ganglion au niveau du creux axillaire, c'est soit qu'il y a un problème au niveau du membre supérieur, soit qu'il y a un problème au niveau de la paroi thoracique en général et du sein en particulier. C'est pour cela que quand il y a, par exemple, un cancer du sein, eh bien, le cancer étant une, une anomalie, il est aussi les, les vaisseaux lymphatiques vont travailler, etc. La même histoire. Et donc on aura des ganglions au niveau du creux axillaire. Et c'est pour ça que quand on retire un cancer du sein, on fait avec, on retire avec les ganglions au niveau du creux axillaire. Retirer les ganglions du creux axillaire porte le nom de curage ganglionnaire. Faire un curage ganglionnaire, ça vous allez vous allez l'apprendre par la suite. C'est retirer les ganglions situés au niveau de, de, de la région que, dans laquelle vous travaillez, on parle de curage axillaire, curage inguinal, curage euh, etc etc. Voilà donc concernant euh, n'est ce pas les vaisseaux lymphatiques et donc concernant la vascularisation en général.